Je m'appelle Servane, je suis maman de deux petites. Et au quotidien, je cherche des actions écolo, faciles, pour améliorer la planète. Et un ami m'a parlé de Reforest. C'est tout simplement une extension que j'ai installée sur mon navigateur. Et dès que je lance une recherche, je plante des arbres. Les partenaires de Reforest sont faciles à identifier. Il y a des logos, des arbres. Donc, Je clique sur le site et juste en cliquant, un arbre va être planté et je le vois sur le compteur en plus de Reforest. Si je clique sur ce compteur, je peux partager, parler de Reforest via les réseaux sociaux ou tout simplement laisser une review et ça va planter encore plus d'arbres. Bien sûr, je recommanderais Forest à mon entourage. C'est hyper simple d'utilisation. Tout en surfant sur le web, je plante des arbres gratuitement et ça permet de protéger la planète. Et c'est encore un nouveau geste facile de quotidien à mettre en place. Allez-y